Cette game va être atroce. Cette game va vraiment être un moment très très douloureux. Est-ce que vous savez pourquoi <rire> Parce que les Murlocs sont présents. C'est tellement chiant quand il y a les Murlocs. Est-ce qu'il y a suffisamment de tokens Pas assez pour prendre As du casse. Vancliffe peut être cool parce qu'il a de l'armure et ça peut marcher avec les mechas, Sachant que Mecha est un des counters de Murlocs. Le côté armure me plaît. Après il y a Rafam qui peut être intéressant également. Je pense qu'on va partir sur le Rafam, même s'il y a Sneed aussi. Rafam, ça fait longtemps. C'est un vieux perso. C'est un pattern qui est plutôt rassurant. On va partir sur ce petit loup. Murloc time, ouais. Bon, après, il y a mecha. Il faut pas forcément forcer les Murlocs. Mais c'est juste que quand il y a Murloc et que tu commences... En fait, ce qui est frustrant, c'est quand tu commences à avoir une compo forte avec beaucoup de stats... Et tu te dis putain mais ouais mais il y a Murloc en fait. <rire> je vais me faire péter dans tous les cas. Donc c'est un peu frustrant. Euh... Est-ce que je prends ça Peut-être en termes de puissance c'est mieux. Après ça c'est quand même assez cool. Là on va dire que ça a plus de sens si j'en trouve un autre. Si je trouve un robot toutou. C'est pas parce qu'il y a Murloc dans cette game qu'il faut commencer à prendre les murlocs Je pense qu'on a le temps. Enfin, après on jouera pas forcément Murloc non plus mais... Salut Anfadan, bah ça va très bien et toi. Ok, plutôt cool. Le double micro. L adversaire il a un mecha en plus. Alors après, si on triple tout de suite le micronomie, c'est pas forcément bien, mais.. <rire> micro momie pardon. Je réfléchis s'il y a un spot où on up. <rire> Après, si jamais on triple, je pense qu'on va up. Aller chercher un 3, pouvoir. En fait, ça nous décale un peu. Mais franchement, aller chercher un 2, c'est quand même atroce. Même si ça nous décale, tant pis. Salut Studio Wax. Vous faites très bien, merci. J'espère que toi aussi. Donc là, on a le petit plus 1, plus 1. Plus 1 d'attaque qui est plutôt pas mal. Ah. Bah, ça Ça va tripler. Pas bah, forcément une très bonne nouvelle. <coughs> ah bon. Excusez-moi. Euh, après, il peut y avoir des flecto, il peut y avoir euh, Sensei à choper. De vous voir. Que tout se passe bien ça casse notre curve, mais tant pis. Je pense qu'on je peux faire un... Ça ça du sens de rôle d'abord. crois oui, comme ça on prend l'information de la taverne 2. Faire info, hein. Et dans de l'info BFM, là. C'est bon. Ouais, micro. Vamos Pardon, j'ai gueulé. En vrai, j'ai presque envie de prendre Sensei parce que le scale est monumental. Après, le Deflecto est cool aussi. Hein. Deflecto, on a un plus de d'attaque, mais en vrai, Sensei, c'est incroyable. Les deux sont incroyables. Je dirais même c'est incroyable, mais je fais ça. Restez Le banane sur... Euh... Franchement, je garde ma banane, je suis trop bien. Ça, ça m'intéresse pas. Ouais, nice. Qui sur T3 là. Ah, ça me plaît là. Là, il y a du scaling. En fait, ce qui me plaît là, c'est qu'il y a du scaling. Je pense que ça, ça c'est moins intéressant de partir tout de suite sur Deflecto. Même si en vrai, il y a quand même du scaling parce qu'il prend ses deux d'attaque. Mais là, c'est le plus de plus de, c'est des PV. C'est super. Bon par contre, j'aurais bien aimé Up, mais va falloir vendre chasseur, c'est pas forcément bien. Ça va dépendre un peu de la quête à vrai dire. Donc on peut invoquer des serviteurs pour avoir trésor caché. Ça, ça invoque des serviteurs, c'est plutôt cool. Euh, jumeau, il faut dépenser des pièces, mais le jumeau est très très fort aussi avec des choses ennuies au module. Et Venin, c'est un peu moins facile à réaliser, c'est peut-être un peu moins fort dans cette situation. Jumeau ou salle du trésor Invoquer 12. Ça, ça invoque. Ça, ça invoque. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4. 5 avec la carte qu'on va jouer. 6. Donc, on l'a pas en 2 tours, mais en 3 tours. Les 45 pièces, on les a en 4 tours. Non, 5 tours. Non, 4. Non, 5. En même temps, c'est mon... plus fort, jumeau, que celle du trésor. Non, ça marche plus, jumeau 4 gars, si je dis pas de bêtises. J'aime bien moi, celle du trésor, c'est cool, ça est une pièce, mais... Jumeau est vraiment très fort avec des ennuis modules, des choses comme ça. Franchement, Jumeau avec les déflectos, c'est... Non, je pense que Jumeau, c'est incroyable. On va prendre le Jumeau. La question, c'est est-ce qu'on fait le up en virant chasseur Honnêtement, ça me choque pas. C'est un peu vénère, mais j'ai l'impression que je suis vraiment bien dans cette game. Par contre, là, vu que j'ai un peu grillé je vais booster ça quand même. Enfin, j'ai gridé en termes de... Enfin, pas gridé, mais... Bon, j'avoue que j'ai ja... Je... enfin, déjà fait cette curve-là, mais elle est très très rare. Elle est... En fait, cette curve-là, elle existe que si on triple sur tour 2, enfin tour 3. Et en plus de ça, en plus de tripler tour 3, il faut que derrière... C'est ça qui est assez dingue. C'est dommage. Il faut qu'on ait tout de suite un bon 3 pour nous permettre de re up derrière. Donc vrai. Ça va peut-être arriver deux fois sur mes 20 000 games quoi. Oh waouh. Ça c'est super cool et en vrai ça ça a le mérite d'exister. Après ça c'est bien aussi c'est boubou. Bon mandépine c'est trop bien parce que c'est du scaling. Ça va peut-être pas te rassurer mais j'aurais fait pareil. Ah bah j'ai sûrement fait une grosse erreur alors. <rire> Je vais prendre le mandépine. Et... Ça c'est cool. Mais en même temps j'ai pas de taunt pour le moment. Tour 3, j'aurais. En taverne 3, j'ai pas tant de taunt. Ça, ça reste une super carte. Hein. Ça, ça reste une super carte. On va lui mettre une gemme. On va lui mettre de la stat. La question c'est est-ce qu'on utilise cette gemme Ça, ça va sûrement mourir. En même temps. On est tellement bien là, franchement. On a un truc qui a 10 de puissance, qui reprend plus de plus 2. Ça c'est strong. Ouais, non. Mais... C'est dommage de pas prendre lui, hein. Mais bon. Je pense qu'au prochain tour je vais re-up. Ils sont assez à l'aise là. En termes de puissance. Sensei est dingue, hein. Sensei est totalement dingue. Elle meurt. elle meurt pas forcément la, la 4. Hein. Faut faire, c'est nul. On fait toujours des pièces. bien. Vous voyez Ça fait de garder la petite gemme. C'est un peu dommage. Mais... Là, on va essayer d'aller quand même vite chercher les ennuyaux. Oh, waouh Oh, waouh wow. On se déflecte maintenant pour essayer de profiter de, de, de, du Sensei. En fait, je suis en train de me dire. Est-ce qu'avec ces mandépines, j'irai pas chercher une taverne 6 Ça veut dire qu'il faudrait up maintenant. Après, on n'est pas obligé de pouvoir. Alors hein. là, honnêtement, le pouvoir, il a quand même beaucoup moins de sens. Vous voyez Donc, il est possible que le play, ce soit juste. Euh, genre, on vire ça et on up. Tour d'après, on up pouvoir. Franchement, euh, je suis à l'aise avec mon board, encore une fois. Hein. Donc on va faire ça, on va pas faire le pouvoir ici. On va faire la gemme sur ce loulou, la banane ici. On va essayer de faire euh, quelque chose comme cela. Je pense que c'est, ouais, ça me plaît, ça comme ça, peut-être comme ça, même. non comme ça, comme ça même. Ça va mourir ça. Ouais, on va faire ça. Prochain tour, vous voyez, en termes de mana, ça, on retombe sur ce qu'on appelle une rafam curve, mais une rafam curve avancée donc un 8 plus 1 Attendez 8 plus 1 on l'a dans la curve Mais c'est juste qu'on l'utilise jamais dans la rafam Dans la rafam on est à 6 plus 1, 7 plus 1, 8 plus 1 Sauf que le 8 plus 1 en général on le fait pas Parce qu'on est dans la 4 et on va pas dans la 5 Parce que la tempo qu'on a eu n'est pas assez forte à part si on a trouvé les rejetons Bon beaucoup d'infos mais vous avez compris Et là on peut se permettre Grâce à Sensei C'est le Sensei d'une vie ici <rire> Ok Après en vrai cette curve là elle a pas de sens euh, À gauche s'il te plaît euh... Elle a pas de sens si jamais j'ai pas euh... Euh, Le triple vous voyez. Là je le fais parce que je sais que j'aurai un 6 Et s'il y a pas ça Franchement ça a pas de sens Donc là on va respecter le 8 plus 1 avec une proposition de up On va regarder 23 Ok Ça, ça J'aime là Boost là on va garder cette gemme ou on la joue. C'est à dire, mais je pense que je vais la jouer, mais sur le déflecto. De toute façon, l'idée, c'est d'avoir un déflecto qui soit plus gros que micro. Essayer d'avoir un maximum de stats pour déflecto, pour pouvoir dupliquer déflecto, et essayer d'avoir un maximum de déflecto avec le... le jumeau. Moi, j'aime bien ce qui se passe, là, dans cette partie. Bon, lui, il fait un peu peur, il a l'arme de crime, mais on s'en fout. Non, on s'en fout. Je pense qu'on... Il a besoin d'aller chercher ce 6. Ouais, taverne 6 au T8, c'est fort. Taverne 6 au T8, en fait, c'est... Euh... Non, j'allais dire c'est la curve de Mayev, mais non. Attends, Mayev, elle up sur ce tour et elle trip sur ce tour. Non, Mayev, elle l'a maintenant. Mais bon, elle n'a pas la tempo qu'on a. Maiev, elle a des tavernes 1 et... Avec des plus de plus 2. Sur des flèches, ok super. Bon, on peut passer parce qu'on a de la résilience. Nice. Et devant, c'est super et on a euh, on a un niveau de plus, hein. incroyable. Hein. Bon, duo est vraiment pas si mal. Si jamais on trouve Tcharlaga euh, ou un truc comme ça. Bon, c'est pas ce qu'on cherche. Je pense qu'on va se concentrer plutôt sur Greysobot, mais. Là on l'a la quête ou pas 32 sur 45, il faut 13 mana. 13 mana. Ça peut se faire. En vrai ça peut se faire. Un peu chaud mais ça peut se faire. Et ça va se faire. Ça doit se faire même je pense. Oh. Bah il y a Atissa qui est intéressante aussi. Hein. Après, j'ai pas trop de. C'est pas trop de naga, je dirais même, pas trop trop du tout même. Mais je pense que Grassobot a plus de sens dans cette synergie euh, jumeau euh, justement pour pouvoir contrer. L'idée c'est que si je pars sur attissage j'aurai beaucoup moins de counter, de puissance de counter des murlocs plus tard, vous voyez. Donc là on est à 39, il faut 6 mana il Faudrait faire acheter, revente. Oh là ça y a rien qui m'intéresse. Ah mais c'est pas assez bon. C'est si grave de pas l'avoir Écoutez c'est pas si grave je crois En vrai c'est pas grave de pas avoir euh, De jumeaux ici Je pense qu'on va toujours gagner ce combat On est vraiment énorme ici Donc euh, pas, je pense que c'est pas grave Tant pis J'avais pas. En fait j'avais pas envie de perdre mon mandépine Parce qu'il donne deux gemmes J'avais pas envie de perdre la micro parce qu'elle est grosse J'avais pas envie de perdre lui parce qu'il est strong et il marche avec Grissobot Ouais j'étais dans une situation Où je voulais pas perdre mes cartes ah, dommage, dommage, dommage. Ouais, ça m'assurait le combat, mais en même temps, j'ai considéré que ma range était largement supérieure à la sienne. Je me suis trompé, mais il faut faire confiance à sa lecture, c'est important. Ça, c'est cool. La game. J'ai pas assez de races différentes. Même s'il y a ça. Ça enfin, c'est pas mal, mais je pense que ça a vocation à partir à un moment. De toute façon, on va jouer KXI Crea. Hein. Donc en gros, euh, lui il va partir. Et le Sensei il va sûrement partir. Ou alors on. Ah, Sensei c'est un scale hein. Ah ça c'est un scale aussi hein, in fine. Oui si on réfléchit bien. <rire> Le taunt il est important pour protéger un poil Grésobot. En fait, le seul problème de lui, à un moment, bah, de toute façon, là c'est juste pour faire, euh, pour faire le timing, pour, enfin le, la tempo, on va dire, pour euh, la combinaison. Mais le problème c'est qu'à un moment il aura plus de points de vie que des Flecto. Ah, quoi quoique, non, non, pas. Peut-être qu'il fallait mettre. Donc, pas très grave, mais. On a franchement une compo qui peut top 1. Ok. Est-ce qu'on fait pas un up ici Je pense qu'on est vraiment bien. Ah, ça, ça, lui, il fait un peu peur, mais j'ai envie d'aller chercher d'autres Graysobot. En même temps, je vais chercher quoi à part d'autres Graysobot Casseur Omega m'intéresse pas Franchement euh, les Charlagas ne m'intéressent pas. Je crois qu'il n'y a pas assez de choses qui m'intéressent. Bon je pourrais juste prendre ça pour le boubou. Autant prendre ça. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de choses. Donc on va rester dans cette taverne. Oh. Bon ça c'est. Je pense qu'on va taunter lui. Bien sûr, que je suis sur la liste des invités. Ok, inviter les gens. Je vais virer ce garçon. Il n'y a pas de gemme. Hein. Vire ce jeune homme. Il n'en a pas, lui n'en a pas. Donc on va mettre en sur lui. Vire ça. Achète break high. Balance un roll une de ces recrues. Et on rebalance un rôle ou un pouvoir. Il a des murlocs, on va pas lui voler grand chose. On pourrait rôle, mais ça mange pas de pain. Une de je pense que ok, ça me plaît ça. Ça me plaît. Durlock ouais. ça n'aime pas la résilience Durlock ça n'aime pas la résilience Il faut menace bien sûr Il faut menace Il faut euh, mes carreaux Il faut ennuyer au module Ah zut ça Ah c'est nice on a réalisé une value Ça va faire égalité je pense Oh on gagne même bah, le problème, c'est qu'il a un bran, des PV et une compo qui est chiante. Est-ce qu'on reste dans cette taverne Est-ce qu'on up Lui, il pose problème. Il va falloir retrouver un petit... C'est tentant, hein. Non, je crois pas sur lui. Non, on va roll. Quand même pas si mal dans ce spot ça là dessus on va un autre comme ça ça sera un peu lent à, à améliorer je crois que on va pas le considérer oh super oh même ça si j'ai envie de le prendre ça c'est sûr Bien sûr, on peut faire 3 ventes pour ce déflecto. C'est énervé, hein. Ça, ça et ça, mais je pense que c'est ok. Tant pis pour le break -high. Je pense qu'on a envie que ça, ça commence à prendre de la stat. Le run part ici. À la place de ça. Peut-être. Je pense qu'il va être trop chiant. J'aime bien ça hein. C'est joli hein. C'est vraiment joli L'avantage de booster le Deflecto C'est qu bah, vu qu'il se duplique Et on veut toujours que ce soit lui qui ait le plus de points de vie Mais bon là il a pas mal d'avance on est large devant alors que sa compo en fait elle est très forte lui il se dit mais je suis méga bien là j'ai plein de points de vie et tout alors que je vais lui mettre un petit peu de dégâts et, et c'est ce qu'il faut ah dommage bon, c'est pas... ah dommage parce que c'est la moustachu qui récupère les stats du Gresso ouais Donc là on lui met un petit peu de, de, de violence c'est ce qu'il faut parce que c'est un, un... Pareil, c'est une des meilleures compos dans le late game, hein, Murloc. On peut considérer le bondisseur dans cette situation. Je pense que c'est à peu près ok. On va rester dans cette taverne. Ça, c'est des choses qu'on a envie de prendre. Peut-être on met sur le deuxième, quand même, pour essayer d'équilibrer. Ou alors, ouais, non, on est là. Hein. Donc on va faire le bondisseur on va le remettre dans le pool. Un serviteur de perdu, une pièce de Ensuite, on va. Oh! L'achète, hein, ce garçon. Bon, c'est ok. On hein, vire ça. On pouvoir Ça mange pas de pain. Ça, ça, ça, ça. J'aime l'idée. J'aime l'idée, j'aime l'idée, j'aime l'idée. Comme ça, même. Pourquoi comme ça et pas comme ça Vous le savez. Pourquoi comme ça et pas comme ça Bon, c'est très euh, situationnel, extrêmement situationnel, mais ça a un intérêt ça, au-dessus de ça. Le rip-hop euh, Non, on peut considérer le rip-hop, mais pas c'est pas l'idée. Non, c'est par rapport au cleave. En fait, le truc, c'est que s'il si cleave au milieu, bah, il, a un, entre guillemets, il a un cleave parfait, si jamais il a un faucheur. Parce qu'il tape 3 créas. Donc, dans ce cas-là, on a envie de lui mettre 24 et pas 11, vous voyez alors que si on fait ça et avec Cleave parfait, bah en plus de ça il a Cliff parfait et en plus il a pris que 11, vous voyez. Bon, encore une fois c'est très situationnel, donc ne euh, pas le faire c'est pas grave. D'ailleurs on pourrait même considérer Mekaro, mais j'ai envie que le Mekaro récupère tout de suite avec le Gresso derrière. Merci Pouka, merci pour le Prime, c'est gentil, merci beaucoup. Très gentil. Oh il a de la stat, il a des, des boubou divins, c'est très problématique tout ça. Par contre, il a venin donc il s'écrase en attaquant. Ah non, il s'écrase pas. Oh non, il a pas venin, c'est Yogg. Je croyais que c'était venin, pardon. Des bêtises, moi. Bon, ça, c'est bien attaqué. Ah zut. Ah zut. on était derrière, hein. on était derrière Galewix avec des Murlocs, bon de toute façon tout le monde joue Murloc, hein. nous on va juste essayer de tenir mais on est dans un lobby où tout le monde joue Murloc, c'est normal, c'est la meilleure compo, ça on va prendre, on a besoin d'un peu de stats, en on vrai on aurait même pu faire ça avant, ça on prend ou alors c'est naze, on peut le faire avec ça juste pour donner un peu d'attaque, Et je pense qu'il y a mieux, bah, c'est sûr qu'il y a mieux, ah, ça on veut. Je vais vous faire un faux feuillet. J'aurais choisi le même. Ça, sur eux. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Parole, je pense. Ok, donc là on est quand même vraiment fort. Hein. On a deux énormes déflectos, un autre qui scaling. Voilà. Donc, dans l'absolu, plutôt comme ça, encore une fois. Si jamais ça, ça tape ici, lui de toute façon il meurt pas. Si ça tape ici et lui il meurt, mais au moins on a les 30. Ouais, vous voyez, c'est typiquement une game où on est extrêmement fort, mais on est encore 7 joueurs autour 13 et il y a les murlocs présents. Et franchement, notre board il est super cool. Hein. Notre quête est bien, notre board est fort. En vrai, si on fait 7ème, juste euh, la faute à vraiment pas de chance et à beaucoup de malheur. Enfin, de malchance plutôt. On va voir. Il y a des boubous divins. Il n'a pas la, notre résilience, on devrait être à 100%. Ah si, si, si il a ça. Ouais, mais il n'a pas les résiliences qu'on a nous. Je pense qu'il est quand même derrière. Ouais, ça c'est bien tapé. Ouais, il est pas forcément à 0%. Hein. Si. Il est à 0%. Ah, c'est pas un vrai 0, mais... Ah zut. Ça aurait été bien de le tuer lui. Et vous voyez, ces compos-là elles sont énormes. Hein et pourtant, bah, les déflectos peuvent les battre. Après, on est à 13, on n'est pas méga bas en life. Faut juste pas tomber contre un murloc. Je sais si c'est un murloc. Après, il y a murloc et murloc, comme on dit. Là, on prend, c'est toujours un peu de stats. Par contre, on va le jouer et le remettre tout de suite. C'est pas mal juste pour le combat. Là on, on essaye de viser chaque combat. On va prendre ça si jamais on perd le combat mais qu'on est qu'on reste en vie. Et on va pouvoir sur peut-être mes carreaux, ou alors euh, peut-être Deflecto. qui est meilleur. Peut-être ça. Ou alors lui. J'aime bien là-dessus. Ok, ok. Pff. Salut euh, Chakalir j'ai une question, dans la prochaine méta avec la nouvelle extension, il y a des cartes qui passent en libre Non, euh, il n'y a pas de rotation dans la prochaine euh, méta. La rotation, ce sera la méta d'après. Euh, il y a juste une nouvelle extension avec une nouvelle classe. Donc j'imagine qu'il y aura un patch assez rapidement. Au bout de d'une semaine à deux semaines, je pense deux semaines. Moins de deux semaines, peut-être qu'il y aura un patch d'équilibrage. Forcément, quand il y a une nouvelle classe, c'est toujours un peu compliqué. D'équilibrer. Ah, j'aimerais bien aller loin dans cette game, je la trouve hyper intéressante cette game. Le bon vieux Rafame là. Je pense que c'est vraiment le meilleur setup pour les jumeaux maléfiques. Les Allez. 13 c'est ok, genre je pense qu'on peut perdre et rester en vie. Il a beaucoup de PV mais il a pas notre résilience, il devrait être à 0%. Ouais, 0%. Enfin, pas vraiment 0-1, mais on va considérer que c'est 0. Ok. Des fois, je trouve que tu as fait que de bonnes décisions et que tu peux finir là à cause de Murloc. Bah après, euh, théoriquement, les Murlocs, je suis censé être leur counter. Mais bon, entre la théorie et la pratique, parfois, il y a un fossé. quoi. Là, je pense qu'on devrait jouer top 3, peut-être. Top 4. C'est déjà pas mal, top 4. Après, on vise mieux, clairement. On a vraiment une, un joli board. On a, on a fait de la tempo à tous les tours. Ça, c'est pareil. Euh, attendez, est-ce qu'il y a des trucs avec des... Pas beaucoup de gems sur mes cartes. Bon, je prends ça. Est-ce qu'on a envie d'un poison Est-ce qu'on veut pas taunter le mecaro en vrai Franchement, hein. Je crois que oui, hein On veut qu'il qu qu fasse un tout petit peu de. qu'il ait un peu de puissance quand même On va up, je pense ici. Déjà parce qu'on peut mettre. J'allais dire on peut mettre un dégât de plus aux adversaires, mais c'est pas un argument. <rire> ici, c'est pas un argument. Ouais, on va up, ça coûte que 2 à la fin j'avais pas envie d'aller dans la 6 parce que dans la 6 il y a trop de cartes qui, qui me servent à rien et en fait ça pollue mes tavernes 4 même dans l'absolu la 5 elle m'intéresse pas là il me fallait des ennuyaux il me fallait des menaces, il me fallait tout ce qui est taverne 3 et taverne 4 donc vous voyez si vous faites un up bah, en fait vous baissez vos probabilités d'avoir vos bonnes cartes c'est pas intuitif mais c'est une réflexion qu'il faut avoir dans toutes les games pas parce que vous êtes taverne 6 que c'est mieux que taverne 5 bah, là dans l'absolu les deux étaient nazes mais... bon pas totalement parce que l'A5 nous a donné mes carreaux ok ça va passer bon, Murloc, c'est un bon matchup j'en ai à 13 c'est pas non plus mourant euh... je m'avancerai pas en disant que je suis à 100% mais je pense que je suis au moins à 80% À ah, y a ça Ouais je pense que je suis à 80 quand même Oula Ah zut ça se met pas bien Ça reste ok mais Oula bah, J'ai peut-être perdu je crois Oh ça va ça C'est pas très bien mis les hits Ouais je suis pas à 80 50-50 Et ça s'est pas très bien mis Mais ça peut encore revenir Ah zut Nice ouais, pff, Je m'en sors bien Là ouais, j'ai gagné Enfin Dommage C'est Merci Fast FR pour le soutien Merci beaucoup Très gentil merci à toi Est-ce qu'on veut tonter quelque chose d'autre Non Est-ce qu'on veut un peu de stats avec ça c'est pas mal que c'est si bien. C'est pas mal. Je vais si virer mes graisse au bot, je pense c'est le moment. Qu'en dites-vous Je sais pas, c'est le moment de le virer. Lui il est énorme, il va me poncer. Je pense que lui il va me poncer. Ah c'est dommage, franchement, on jouait, c'est bête hein, mais on jouait un top 2 là. Là on risque de perdre en, en 3. Voilà. Je le vire. Il accomplit plus grand chose à part un tout petit peu de stats, mais... Et qu'à 17, on peut lui rentrer les 17. Je le vire. C'est pour ça que je voulais pas faire ça tout de suite. Bord d'effort. Ah, il y a ce ce, ce Oh non, ça c'est horrible. On est devant quand même. Ah hein. oh là là. Bon, l'avantage c'est que les tokens ça pète les bobos à droite. Non mais à droite. Ça c'est bien. Ça c'est à droite. C'est à droite même. Ok. Bon, on récupère de la résilience. On n'arrivera pas à, le, à lui mettre les 2,5. On a gagné. On a gagné, mais on lui met 3 plus 6. 3 plus 6, ok. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est devant et il a plus son bran. Donc là, il était un petit peu en mode... Après, il a toujours son yog. Hein. Bon, le mort. Le mort, le mort. Menace, super. Menace sur euh, ce garçon. Bon, pierre, c'est bien. Je vous jette pas la pierre, pierre. Pierre c'est bien, après Leroy c'est très fort aussi. Leroy, peut-être que ça, ça sera remplacé pour un Leroy. Ça n'a pas tant de force que ça dans cette situation. Quoique contre lui, ça faisait des choses. Un peu. Bon, lui de toute façon, on le passe sans rien faire. Bon, on recommencer à réfléchir pour la finale là. Est-ce qu'on trip notre Deflecto Non, je pense pas. Est-ce qu'on a envie d'un aileron un murloc, non. Leroy, ça a l'air meilleur que ça. Le problème, c'est qu'après, lui, il est vraiment faible. Je sais pas. Où peut aller ma menace Sur ce déflecto ou sur celui-là C'est pas pour le Leroy. Je me laisse encore 60 secondes de réflexion. Et là je meurs. <rire> non je pense pas. Euh... Donc on n'avait pas joué contre lui. Bon on est à 100% Tu, le, tu gardes le taunt pour quoi La le, le vive pierre Pour l'Heroï Pour l'Heroï En fait si je mets l'Heroï je, si je, je peux taunter l'Heroï Après je peux taunter petit dossier, mais pas sûr Uh, sur Montit c'est un peu trop évident pour mon adversaire. Ouais, c'est fort hein. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Lui il avait un Leroy first. Après il y avait l'héroïne. C'est dur à dire. Je pense qu'on va faire ça. Une on va un zap. Nope. Oh waouh. <rire> un peu tard mais... Je réflexionne. J'ai l'impression que ça, ça accomplit pas grand chose. Dans le combat. Même si c'est une belle carte, elle n'accomplit pas grand chose. Je crois que je vais la virer. Après, ouais, je pense qu'il faut. Ah, J'aurais bien. Ou alors je mets Leroy first, mais. Taunt Leroy. Ouais, Taunt c'est dangereux. Taunt Leroy c'est dangereux parce qu'il a héroïne. Et héroïne dans Leroy ça me fait chier. Donc je crois que je vais faire ça. Bien sûr que je suis sur la liste des invités. Ça c'est bien ou pas Je pas. ça par là dessus j'ai pas envie de pouvoir j'ai pas envie de pouvoir ici ok par là dessus ah ça fait peur parce que ça 12-10 ah non c'est bon Vamos. allez on le tue on est devant ça c'est sick ça c'est bien ça c'est bien comme ça, c'est bien. Ça récupère le boubou, ça repète un boubou. Ah, ok. ça sûr de ça. Non. Non, pas comme ça, Zinedine. On est mort, je crois. On survit. Oh waouh. Il y a combien 4 6 Non, on survit. 4 et 6. Ok, ok, un tour de plus. Ah, c'est dommage. Ok, on est à 1. On est à 1 mais on était devant. Et on connaît ça en positionnement. Bon, lui, il connaît le nôtre également. en train de réfléchir s'il n'y a pas un spot avec dynamiteur. C'est un peu bizarre, hein, mais... Il y a tellement de Boubou Divin en face que... Franchement... Il y, a... Il y en a, mais pas spécialement plus que nous. Heroi first. Heroï first a l'air cool. Heroï first. Maintenant qu'on a là-dessus... Est-ce que je prends un peu d'attaque ou on est bien Franchement, ça mange pas de pain d'avoir un tout petit peu plus d'attaque. Ça se joue à des détails, hein. Le problème de Leroy First c'est ça, c'est que lui il peut péter, mais bon, je l'ai eu terre, on sait jamais, euh, le problème de Leroy First c'est que le Mecaro il peut sauter, après si on attaque First il a une attaque qui peut aller là, lui il peut choper Boubou, et si jamais ça va là, nous on attaque derrière et on donne Boubou, il oh. y a plein de spots, s'il attaque First là dedans c'est bon aussi. S'il attaque first là-dedans et que ça a boubou c'est ok, s'il attaque first là et qu'on attaque et qu'ensuite il attaque là c'est ok, Enfin, Après il peut attaquer là et pas tuer lui et... Ouais, ouais. Je pense que vous avez une chance de ok, c'est ok. Pas mal, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Ça existe pas, comme plaît. Ça, ça existe à droite. Yes. Yes. Vamos. C'est une belle gamme, hein. Et tour 19, hein, c'est rare, hein. En méca, en plus, hein. On a battu un Murloc. Après, je vous ai dit, c'est un, un de nos... Un, on est un de ses counter. Après, lui, il avait le Murloc euh, next level, hein, avec euh, que des Boubou Divins, des héroïnes, des choses comme ça. Et on l'a battu, super. Tout ça grâce au Sensei, hein. Le Sensei tour 3, vous voyez, le... le... Bah, je finis un life, n'empêche, hein, hein. Et pourtant, je me suis fait taper, hein. Donc euh, en fait j'ai joué 250-50 dans cette partie, j'ai perdu les 250-50, ça m'a fait perdre euh, à peu près entre 15 et 20 points de vie, et grâce à ce départ bah, j'ai pu rester en, en, en vie, en live, <rire> un life, et, euh, et voilà, c'est chouette.